Voilà, je signale que je suis en live de, de manière en euh, encomitant chez mes amis d'Instagram et également euh, euh, sur Facebook. Voilà, parce que très généralement, on, on se sent toujours obligé, de, quand on a soit commencé euh, sur Instagram, on doit finir également sur euh, euh, Facebook. Mais aujourd'hui, j'ai pensé carrément le faire, euh, faire d'une pierre deux coups. 10 allez hmm. ah. j'ai vu quelqu'un là j'essaie de <rire> non mais, mais mais reviens moi devs reviens moi ah. My Debs, My Debs. Écoute, écoute, écoute. Papa Mike, qu'est-ce que vous pensez Bon, Debs, euh, elle a de la matière, elle a de la matière. Après un moment, euh, maman Déborah, je ne dors pas pour vous. Bon, Papa Cédric, il faut vous, il faut vous... Papa Cédric, mon cher frère, papa tu vas me manquer, papa Cédric. Bon, on a dit déjà, dans mon délire, Rosaland, je vous aime beaucoup, le meilleur couple de, de l'année. Je vis ça quelque part. Je vous aime je vous aime For you. Oh, Donc, merci. Je suis très heureuse, et nous prions pour you. On prie pour toi. Merci, Je <rire> suis so, ah, ah, de toi, comme tu as dit, le silence a payé. And I'm just gonna say, keep the silence, Amen. Merci beaucoup. Yeah. Merci, papa. Papa, c'est bye. Une Papa Cédric, Papa Cédric, soukaina. Attends, si tu étais à notre place. Oh my gosh, we love you. Oh, merci beaucoup, merci. Debs, Ah! Ah! Mais Exactement. Elle va me faire des problèmes. De tu as parlé avec Maman Sandra ce matin. Elle va bien? Oui, oui, elle va très bien. Si on aura l'occasion de nous suivre, oui. allez. Euh, je, je sais qu'elle est l'icolo. Bon. bon, ça va, inbox, inbox. Papa Cédric. Oui. Sukaïna. Bye bye. Yes. Hein? Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. <laughs> Ça, c'est son... <laughs> Ça, c'est son... <laughs> Bye. Ça, c'est son, mon délire. <laughs> thank you for making this live. I know a lot of people were expecting it. And thank you for being wise. We love and appreciate you, Pastor. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye. Bye-bye. Papa et maman. Bye-bye. Ah là là, excusez-moi, c'était comme ça, hein, de manière rapide, comme ça ramassé. voilà va Donc pour comprendre, on faut un fidèle que les spectateurs y a ma diable, Talent. Talent, Si tu étais à ma place, ça, fait demander à notre ami Otiniel. ça. C'est les coulisses de Madiabu Talent. Alors, merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Je euh, euh, J'étais heureux de passer ce petit moment avec vous. Oh là là, vous êtes très nombreux. Vous êtes très nombreux. Je vais prendre un appel, s'il vous plaît. C'est mon frère qui doit passer par ici. Allô hmm. Ok. Merci beaucoup. Je vois quelqu'un qui, qui demande la situation de l'ADN. La situation de l'ADN. La je ne vous avais jamais dit, moi, en aucun jour que Zayon n'était pas mon fils. Jusqu'ici, je, je continue à croire que Zayon, c'est mon fils. La preuve, c'est que depuis que je... Euh, J'ai repris contact avec eux, c'est depuis janvier de cette année. Euh, même la pension alimentaire qui est donnée, c'est compris pour Zéane. Vous voyez, c'est mon fils. J'étais aussi surpris, comme vous tous, sur les réseaux sociaux. Je ramasse les choses autour desquelles je n'aime pas parler, sincèrement. Mais je crois qu'à un moment, euh, il faut tout expliquer, tout s'expliquer, un peu moquer. Euh, je, comment je vais dire ça J'étais surpris, comme vous tous, comme vous tous de bruit autour de l'enfant, tout ça. Je dis, oh, comment ça Et après un moment, quelques fois plus tard, je verrai une confirmation comme quoi Zion serait se octroyé un, à une tierce personne comme père. Je dis, ah, ah bon Alors finalement, euh, je dis non, mais, mais, mais ça c'est quand même une qu'on essaie de, de, de jeter sur, sur ma personne quelque part. Ok Essayons d'en clarifier. C'est ce qui qui essaie d'être fait. Je crois que nous... Pas que vous serez éclairé, parce que je ne vois pas revenir avec tous ces détails-là. Oh, bah lobby, c'est c'est Non. Euh, je crois que c'est beaucoup plus à mon niveau où j'aimerais euh, être éclairé, positionné sur, sur, sur cela. Donc ça, peut-être, c'est dans... C'est dans, dans peu de jours. OK. Soyez bénis. Je crois que je dois... Je dois vous quitter. Permettez, je... J'ai de la visite, excusez-moi. Alors, les amis, comme je vous disais, je dois vous quitter. Je dois vous quitter. Je dois vous quitter. J'aimerais avoir ces nombres toutes les fois que nous sommes en live à l'église. Souvent, on peut frôler mille. Et là, je vois, vous êtes belles. Vous êtes belles tant de vous vendre parce que vous, vous autres, ah, l oublier, l oublier. <rire> quand, quand, quand on est à l'église. Hein? Non, c'était une manière d'un peu blaguer. Alors, je vous aime énormément. Je dois vous quitter. que j'aime pas c'est des mensonges et c'est des bêtises autour de mes enfants il y a beaucoup de choses que je peux laisser passer mais euh, pas quand on blague avec mes enfants et pas quand on blague avec euh, moi en tant que mère en hum. fait j'ai suivi euh, Nicolo, Nicolo, hein, le live de, de votre pasteur et euh, tu sais hein, c'est dommage parce que si nous sommes arrivés à un stade où euh, je voulais quand même avoir un peu de paix pour les enfants et tout c'était pour, euh, hein. pour beaucoup plus les enfants c'était pour euh, beaucoup plus les enfants j'ai essayé de mettre mes mes propres euh, je peux dire mes contentements Mécontentement contentement de côté. Et euh, c'était beaucoup plus pour les enfants. Donc euh, au mois de mars, j'ai été servie euh, des documents genre euh, Mike voulait venir euh, ravir euh, la garde principale des enfants. Tenez-vous compte que ça, c'est un homme qui a vu Zion une seule fois. Zion ne le connaît pas. Donc le photo que vous voyez là, c'est la deuxième fois qu'il euh, rencontre Zion. Et euh, à ma grande surprise, on me sert des documents genre, euh, il, veut, il veut avoir la garde complète des enfants. Bon. Je dit ok, on part au tribunal alors. On a commencé les procès et tout ça, tout ça. Et quand on a présenté, en euh, fait il a présenté son argument. Euh, moi aussi euh, j'ai parlé avec mon avocat et après euh, j'ai présenté mon argument aussi. Et quand j'avais présenté mon argument, le premier argument, c'était euh, pas trop bien pour lui, parce qu'il y avait tout là-dedans. Donc tout ce qu'il a fait durant le mariage, tout ce qu'il a fait durant la grossesse, tout ce qu'il a fait euh, patati patata, tout ça, c'était inclus. À ma grande surprise, je crois que ça fait un mois, un mois, où j'ai été contactée, euh, où genre Mike voulait trouver un terrain d'entente et tout. Et j'ai dit « Ok ». Euh, c'est quoi ce terrain d'entente? Ok, euh, il assumera euh, la, la pension alimentaire des enfants. Et euh, moi, tout ce que j'ai besoin de lui, c'est d'être présent pour ses enfants qu'ils soient là. Alors, quand euh, ça a été présenté que c'est comme ça qu'il voulait faire les choses, moi je me suis dit, il n'y a pas de problème, hein, parce qu'on sait qu'il s'agit d'argent, mais que c'est très bien. D'abord, premièrement je ne l'ai jamais exigé un montant pour les enfants, le fait qu'il devait nous donner dans sa pensée alimentaire, je ne l'ai jamais donné un montant, jamais, jamais, jamais donné un montant. Tout ce qu'il pouvait donner, il pouvait le donner. Moi, ce que j'avais besoin de lui, c'est sa présence dans la vie de ses enfants. Rien à voir avec l'argent, rien à voir avec tout ça. Je voulais qu'il soit présent pour ses enfants. Alors, quand j'ai reçu, euh, c'était bizarre au fait, parce que Mike parle oh, non, je suis en contact avec mes enfants depuis euh, le mois de janvier, c'est faux. Euh, D'abord, Mike n'a pas été en contact avec ses enfants depuis hier, hier, hier. Quand il a vu ses enfants, c'est quand il a été en contact avec eux. Le contact dont il fait allusion, c'est quand euh, le parrain, notre euh, ex-parrain de mariage, nous envoyait euh, m'envoyait euh, l'argent pour les enfants. Et il a commencé à envoyer cet argent au mois de mars. Il a commencé à envoyer cet argent au mois de mars. Au mois de mars, il a commencé par payer pour janvier, février. Et au mois d'avril, il a payé pour mars. Et au mois de mai, il a payé pour avril. Mais pendant tout ce temps, il n'était pas en contact avec les enfants. Il ne parlait pas aux enfants. Alors, à ma grande surprise, quand euh, on a commencé avec les procès et tout ça, tout ça, euh, moi, on me dit que Mike a demandé un test ADN. Il est là sur Internet en train de vouloir faire semblant, hein comme si au oh nom c'est Peñel qui a confirmé que Zayon, ce n'est pas son enfant. Vous, vous voulez savoir de quoi il fait allusion Pour rappeler le live où quelqu'un m'avait demandé c'était qui le papa de Zayon Je dis que c'était à Bédachour. Et quand on m'a demandé le papa de Shadai, j'ai dit Serge Ibaka. Alors si c'est vraiment sur base de ça que tu demandes un test ADN, pourquoi tu n'as pas demandé le test ADN pour et aussi hum? Parce que c'est sur base de ça que tu as demandé ce test ADN. Tu demandes un test ADN et puis on doit t'attendre. D'abord. Quand il a demandé le test ADN, le juge lui a demandé c'est sur base de quoi qu'il demandait le test ADN. Il n'avait pas d'argument à présenter. Deuxièmement, le juge m'a demandé si j'étais contre le test ADN. J'ai dit non, moi je n'ai rien à cacher. Alors, euh... Alors le juge, il a order le test ADN. Alors le test ADN c'était 550 dollars. Il a dit à Mike que comme c'est lui qui demande le test ADN, c'est lui qui devra payer pour ça. Je dis, il n'y a pas de problème, qu'on me donne juste la date euh, pour euh, aller faire le test ADN en question. Moi, je suis partie, je suis arrivée sur place pour qu'on prélève le sang de Zion. J'arrive sur place, on me dit qu'il n'y a pas moyen de prélever le sang de Zion parce que le test n'a pas été payé. Et c'est comme ça que je demande, le test n'a pas été payé comment Oh non, le papa n'a pas payé le test nous on est rentré à la maison, ils m'ont dit oh non toi tu peux payer Et euh, lui je pense qu'il te rend pour ça, je dis jamais de la vie 500 dollars c'est beaucoup d'argent Moi je ne vais pas payer pour ça Alors ça c'était la première fois On avait même un autre procès qui était venu même après ça Et le juge nous a demandé pourquoi on n'a pas fait le test ADN Et c'est comme ça que j'ai expliqué que on n'a pas fait le test ADN Parce que la personne qui devait payer le test ADN ne l'a pas payé et le juge a donné une autre date pour faire le test ADN. Alors, quand on est parti euh, faire le test ADN la deuxième fois, euh, Mike avait payé, mais il n'est pas parti pour faire le test ADN. Il est rentré au Congo pour ses projets, pour je ne sais pas quoi. Et il y a eu un autre euh, trial date qui est venu. Et le juge a demandé encore pourquoi le test ADN euh, ne s'est pas fait. Et c'est comme ça qu'en ce moment-là, comme c'était payé, euh, j'avais déjà amené Zion pour qu'on le prélève le sang et tout ça tout ça. mais Mike n'était toujours pas parti pour se présenter alors c'est un peu ça l'histoire autour du test ADN alors après cette deuxième fois qu'on était parti euh, euh, pour le trial la troisième fois euh, on s'est vu encore et le juge voulait le, le résultat du test ADN et c'est comme ça que on n'avait pas de résultat parce que Mike n'était pas parti et en ce moment là le juge s'était énervé quand le juge s'est énervé, euh, c'est quand il a donné Mike euh, un délai, qu'il devait faire le test ADN. Mike a dit qu'il n'y avait pas de problème. Et c'est comme ça que Mike et son avocat, ils ont demandé la visitation. Et le juge a demandé à Mike, comment fait il que tu veux demander la visitation pour un enfant que tu nies. Nie? Et c'est comme ça que euh, le juge a dit que moi, je ne peux pas donner l'ordre à la maman. De, faire un test ad, euh, de, de, euh, de lui forcer, au fait, euh, euh, de faire euh, la visitation, de te permettre la visitation, parce que un test ADN ne s'est pas encore fait et tu n'auras pas la visitation avec un enfant sans avoir la visitation avec l'autre enfant. Alors, on attend la, le test ADN de l'enfant. Mais si la maman accepte, tu verras les enfants. Alors, c'est comme ça que le juge m'a demandé tu permets je dis oui, y a pas de problème, moi je vous permets, parce que au fait le but n'était jamais de, de garder Mike loin de ses enfants. Le but était toujours que Mike soit présent, mais qu'il soit consistant. La raison pour laquelle Mike ne voyait pas les enfants pendant les deux ans euh, qui viennent de passer, c'est parce que Mike pouvait apparaître au mois de janvier, disparaître, et réapparaître encore au mois de septembre, disparaître encore pour réapparaître encore au mois de février. Et ça c'est pas, ça c'est pas bien ni normal pour les enfants. Ou bien soit là, ou bien ne soit pas là. Et vous pouvez même voir dans les photos qu'il a même pris avec les enfants, dans le live qu'il a fait avec les enfants. D'abord, toi, si tu n'as pas vu tes enfants, ça fait deux ans. Si tu n'as euh, si pas vu ton ami, même ta famille pendant deux ans, ton premier réflexe, le réflexe d'une personne normale, ne sera pas de commencer un live quand tu as ces enfants -là en question. Donc le fait que tu as les enfants, des enfants que tu prétends aimer, les enfants que tu prétends boy, boy, boy, boy, boy. Et ton premier réflexe quand tu as ces enfants-là, c'est de commencer un live. Et puis mettre ton, ta sale chanson là, Mon avocat. Ton avocat de quoi D'abord. Parce que ceux qui procèdent et se calment, pour moi, a quitté Alors, comme il veut ramener ça, bêtise, nini", on va continuer avec le procès tel qu'il était. On va vraiment continuer avec le procès tel qu'il était. Parce que ces enfants ne sont pas de jouets. Que tu ramasses un jour et que tu déposes le prochain. Que tu aimes aujourd'hui et que tu oublies demain. Pour lequel tu donnes... Et puis la pension alimentaire en question. Hein? Mike donnait 750 dollars chaque mois pour deux enfants. Donc diviser ça fois deux. Donc, donc non, 300 dollars. Donc 325 dollars environ. Euh, non. 750 divisé par deux c'est quoi 375 Ah non, non, 300 quelque chose. Donc vous-même qui vivez aux États-Unis, calculez la crèche, calculez à manger, calculez euh, les déplacements, calculez les, les jeux, calculez donc tout, calculez tout, tout pour les enfants. Non, 750 dollars, c'est pas beaucoup. Parce que la crèche, seulement pour mes deux enfants, c'est 1500 dollars le mois. Juste la crèche, pour eux deux. Alors 505, euh, 750, c'est rien. Aux états unis Donc 375 dollars par enfant Ok 375 dollars par enfant Et ça c'est s'il a l'argent Quand il n'a pas l'argent Il donne combien Il donne 500 dollars le mois Donc 250 dollars par enfant par mois Et même malgré ça Je ne dis rien Je ne me fâche pas Je garde calme Quand c'est Peignel qui doit réagir Ça devient penser aux enfants Quand c'est Mike qui doit aller faire des, des lives à la con Quand c'est Mike qui doit aller faire des bêtises Sur les réseaux sociaux Ce n'est pas penser aux enfants je, je pense que vous vous rappelez qu'il fut une période, il fait déjà peut-être deux mois que je me suis décidé que je ne mettrais plus les enfants sur les réseaux sociaux. Pour des choses comme ça. Et vous-même, je pense que si vous regardez dans les photos, vous allez voir Zayan de Nature, c'est un enfant calme. S'il a sa tablette, s'il a le téléphone, il est en train de regarder YouTube, il n'y a pas de problème. Mais Shaday, si vous regardez Shadaï, regardez même dans les photos la posture de Shaday. Dans les photos et comparer ça aux photos que Shadaï prend quand il est à la maison avec moi ou bien avec son frère vous allez voir que l'enfant n'est pas à l'aise en tant que parent si tu mets la caméra devant le visage de l'enfant et tu vois que l'enfant n'est pas à l'aise arrête la caméra demande à l'enfant qu'est-ce qui ne va pas tu es tellement inconscient et insensible à tes enfants que tu ne peux même pas arrêter un live que tu fais pour prouver, je ne sais pas à qui, à qui pour t'occuper d'abord pour ces, ces enfants que tu prétends aimer. Pour moi, c'est ce que... Parce que c'est moi qui ai permis que Mike voie les enfants. Parce que c'était à moi qu'on avait demandé la permission. Alors, vous voyez maintenant, vous voyez ces mêmes enfants-là, parce que je lui ai donné la chance de prouver qu'il pouvait être un papa euh, digne de Shadai, digne des Aionnes. Alors là, ça c'est la dernière fois que je parlerai de ça sur les réseaux sociaux. Je vais finir tout au niveau du tribunal comme c'était. Il n'y a, a plus au nom de faire les choses amicalement. Parce que, en fait, j'ai comme l'impression que quand je reste calme, quand je laisse les choses euh, se faire euh, un, un à police pour le bien-être des enfants, c'est pour qu'on revienne sur les réseaux sociaux pour faire des lives qui n'ont pas de tête et qui n'ont pas de queue. Et puis comment je vais réagir ça sera pensé aux enfants. Maintenant, je pense à mes enfants. Mike, il y a bien. Toi ces enfants, tu le verras. Au mon abanou kaka sou qui juge à PC permission mon abanou. Et puis au comme mon abanou kaka na date na heure à PCO. Ok? Que personne ne m'appelle. Oh non les enfants, personne, personne. Comme le juste juge. Oh lobi manandem ou t'as permis tout mon abana En tout cas, je vais attendre que le juste juge donne sa parole parce que le juste juge n'a rien dit, n'a rien dit par rapport à ses enfants. Je ne blague pas avec mes enfants. Je ne blague pas avec euh, la vie de mes enfants. Quelqu'un qui prétend, non, euh, le silence, le silence, le silence. Bon, je vais ramener maintenant tout au niveau du tribunal. Vous voyez le tout. Je vais ramener tout au niveau du tribunal. Tu seras traité pour tout. Pour la violence. Pour l'infidélité. Pour la euh, désertion euh, des enfants. Pour avoir ramené les enfants sur les réseaux sociaux en les exposant dans un live pareil, qui a créé tout cet embrouille sur les réseaux sociaux parce que les enfants étaient calmes les enfants étaient calmes j'étais à Goma, les enfants étaient calmes personne n'entendait parler des Chadaï personne n'entendait parler des Aïeul ils étaient calmes alors, on va continuer ça au niveau du tribunal et je regrette de ne pas avoir écouté ma famille parce que quand j'avais dit ça à ma famille ils avaient dit non, finis seulement au niveau du tribunal finis seulement au niveau du tribunal parce que cet homme n'est pas sérieux parce que je me suis dit, es à papa il tout ça, tout ça. faut donner la chance, il faut donner la chance. Alors maintenant, on va tout faire au niveau tribunal. Comme ça, là, tu vas parler du juste juge. Tu devras aller présenter des preuves de comment tu ne m'as pas tabassé pendant que j'étais enceinte de ces, de ces mêmes Zion. Tu devras présenter des preuves de pourquoi pendant le mariage, j'avais des vidéos de toi partout, des photos de toi partout avec des femmes. Tu devras expliquer ta violence, expliquer ton infidélité, expliquer aussi le manque de, de, de, de, de euh, pensions alimentaire pour les enfants. On va faire tout ça maintenant. On va faire tout ça au niveau du tribunal. Mike, tu en prison. On va tout faire maintenant. Parce que vous voulez trop blaguer avec les gens. Tata Po, Adrienne, en tout cas, je pense que vous aussi, on se verra au niveau du tribunal. Je ne vais pas beaucoup dire sur vous. À part Adrienne, fais attention à la fin de ta grossesse, ne te cherche pas des problèmes qui vont te créer des problèmes physiques pour rien. Pour vous reste, on se voit au niveau du tribunal. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ce sujet. Si Mike réellement le juste juge est de son côté, on verra. On verra. C'est tout ce que j'ai à dire.